Professionnellement ça m'a marqué puisque je couvrais les événements, que ce soit les attentats à l'explosif ou que ce soit aussi euh, les arrestations, les, euh, les personnes qui se sont en fuite, évadées de la prison de, de basse par exemple. Quand j'ai eu l'accord de ses principaux protagonistes, du crenet qui est le, le leader de, de l'arc et du Gla à l'époque et du préfet aussi de l'époque parce que je voulais que ce soit un documentaire équilibré, j'estime que ça doit être un, un devoir à la fois de mémoire et de transmission euh, à mon niveau. Je suis content que les Guadeloupés aient pu voir ce film là, qu'il ait, qu ait pu être réalisé. Parce que finalement, souvent c'est lorsque les gens sont morts qu'on parle de pas de nous, mais d'une période effectivement qui a marqué l'histoire de la Guadeloupe. Et ça va, je pense, réveiller pas mal d'esprits. avec le président Richalus euh, autour du cinéma, eh bien, est là pour démontrer que nous sommes dans le vrai et que nous aurons des éléments pour notre jeunesse à pouvoir euh, leur donner pour que demain ils puissent mieux se comporter et, et mieux être. Aujourd'hui, voir ces, ces recherches faites par jean philippe Pascal pour montrer un peu euh, tout le cheminement de ce combat mené par les Guadeloupéens, c'est effectivement euh, époustouflant très belle réalisation. Il faudrait que les Guadeloupéens puissent vraiment, je le dis, connaître cela. Que chaque personne doit écrire son histoire. Et bien moi je suis là aujourd'hui pour écrire aussi mon histoire avec les Guadeloupéens, pour les Guadeloupéens, à ma manière, avec des hommes et des femmes qui vont me conseiller et j'espère réussir et encore redonner confiance à cette population, les encourager et aller de l'avant.